Alors là, j'ai l'île longue dans mes jumelles. L'intérêt de travailler au Chesterfield, c'est la position géographique du Chesterfield, d'une part, au centre de la mer de Corail. On est à mi-chemin entre la Grande Terre et le récif de la Grande Barrière. Alors, ce n'est pas des zones complètement vierges de fréquentation humaine. Il n'y a quand même pas grand monde qui passe, ce qui permet de maintenir certaines espèces, enfin, comme, comme les, les fous et les frégates, ce sont des espèces fragiles, quoi, parce que facilement dérangées. Bon. Il est 16h, moi je propose qu'on se prépare pour aller à terre. Hein Les îles Chesterfield sont constituées de débris coralliens, de tests, de foraminifères, d'une végétation typique, principalement du faux tabac et de ce que les courants marins apportent, des matières plastiques, comme sur la plupart des rivages de la planète. Si ces récifs ont maintes fois causé de tragiques naufrages, les îles Chesterfield sont aussi un lieu où la vie explose à chaque retour du printemps. 13 espèces d'oiseaux marins tropicaux s'y retrouvent et y nidifient. En ce début de période de reproduction, plusieurs milliers de couples de fous à pied rouge, de fous bruns, de fous masqués et plusieurs centaines de couples de frégates se rassemblent. La plupart d'entre eux ne touchent terre qu'à cette occasion. Il était une époque encore proche où le passage d'oiseaux de mer était pour le marin sujet d'inspiration ou de questionnement. Depuis plus de 30 ans, la miniaturisation de l'électronique permet d'équiper les oiseaux et de suivre leurs déplacements. L'idée de cette mission BOMALIS, elle est très simple. On a d'une part des oiseaux marins équipés de GPS, de transmetteurs Argos, qui vont nous dire où ils vont dans la mer pour se nourrir, qui vont nous indiquer où se situent les zones qu'ils privilégient pour leur nourriture. Et de l'autre, on a une modélisation océanographique de la mer de corail, avec les structures de l'océan en surface, où on est capable d'identifier des zones particulières comme des des fronts ou des filaments. Et c'est en superposant euh, la carte de l'océan et des structures océanographiques et les zones de nourrissage d'oiseaux marins qu'on est capable d'identifier lesquelles parmi ces structures océanographiques sont les structures les plus productives euh, de la mer de corail en fait. Alors, la plupart des oiseaux sont en général monogames, c'est-à-dire on a un mâle et une femelle qui vont s'occuper de la reproduction. Euh, mais chez les oiseaux marins, c'est vraiment très important. C'est des oiseaux qui sont fidèles toute, toute leur vie, en fait. Qui vont... La femelle va pondre donc sur le nid. Les nids sont installés ici euh, sur, des, sur des petits arbustes ou même par terre, euh, pour les, les foubruns par exemple. La femelle pond son œuf et ensuite le mâle et la femelle vont incuber l'œuf à tour de rôle. Quand un oiseau est sur le nid, l'autre va chercher la nourriture en mer. Donc il part pendant plusieurs heures, plusieurs jours pour les frégates. Il revient sur le nid, relayer le... Son partenaire qui lui va partir en mer cette fois-ci. Donc en fait celui qui est à terre il doit jeûner et s'occuper absolument de, de l'œuf pour pas que l'œuf ben, euh, soit sous le soleil ou euh, est froid pour maintenir le, la température de l'œuf à une température de, de 35-40 degrés. Ici, on est venu travailler sur euh, bah, deux groupes euh, d'oiseaux marins, des frégates qui sont des grands oiseaux euh, océaniques, noirs, sont bien connus pour leur jabot rouge lors des parades. Et c'est des oiseaux qui vont, euh, qui vont rester en vol en permanence, des oiseaux marins, mais qui vont rester toujours en vol, qui vont capturer les proies à la surface. Donc un type de euh, un comportement bien particulier. Sur les frégates, on a posé des balises argos, miniaturisées, qui pèsent 9 grammes. On va laisser les balises sur les oiseaux. Elles sont donc très petites, donc ça ne modifie pas le comportement des animaux. Et on va pouvoir suivre ces animaux pendant plusieurs mois, euh, vraisemblablement entre 3 et 6 mois, euh, et donc leurs allers-retours entre les îles ici et euh, les zones d'alimentation en mer. Et donc là, c'est un système qui envoie un message euh, au satellite et donc les informations sont relayées ensuite euh, par, le, donc, par le système ARGOS au CNES à Toulouse et donc nous on pourra, euh, on peut suivre en direct les déplacements des animaux en mer. Il y a un mâle au, en bas, euh, une femelle ensuite au premier plan et à gauche et à droite de la femelle au milieu, il y a deux mâles avec euh, chacun un poussin. Donc celui de gauche, euh, il a la balise, je voyais l'antenne, mais là je la vois plus, et à l'arrière, et c'est un couple qui est en train de parader, là. Donc je vais y aller, là. Joël Lallemand, Ornithologue apporte une aide précieuse lors de l'instrumentation des oiseaux en notant toutes les informations les concernant. Les références des balises, les dates et heures de pause et de relève. C'est bon. Et voilà, donc là... C'est bon C'est bon. Donc là, c'est une femelle. Les petites pattes, les mini-pattes. Bah, C'est un oiseau qui est essentiellement aérien, il est en, en vol en, en permanence, il a juste besoin des pattes pour s'agripper à des branches, donc en fait euh, les, les tars sont extrêmement réduits par rapport à n'importe quel autre oiseau. Tu vois aussi l'énorme queue enfin, je veux dire, qui leur permet d'être extrêmement manœuvrables euh, lorsqu'ils sont en vol pour capturer des, des proies, pour euh, pirater des, des, des fous par exemple. Bon, ils les font cracher en fait, la nourriture en vol, en les attaquant, en leur tirant euh, sur l'aile ou sur le dos. Le fou régurgite sa nourriture pour un, un comportement de panique et, et la frégate récupère la nourriture en vol. Donc là on va commencer. S'il y a quelques petites plumes irisées, tant pis. Voilà. Et là, donc là un premier groupe de plumes qui est, qui est pris par le scotch. Ensuite, donc là les... La balise est destinée à rester sur l'oiseau entre 6 mois et 1 an, donc il faut que ça soit, qu'on qu qu l'accroche à un nombre conséquent de plumes du dos. Donc là, je reprends une deuxième série de plumes. Oui, la balise, elle, fait, elle pèse 9 grammes. L'oiseau, il fait 1 kg, 1 kg. C'est des frégates qui font et Voilà. OK c'est la femelle qui cherche à revenir au nid, donc on va vite, après avoir mis un peu de colle, on sèche et on la relâche tout de suite, comme ça. Le temps de cette mission, six frégates du Pacifique et deux frégates ariel seront équipées de balis Argos. Ces données permettront de lever le mystère sur le quotidien de ces oiseaux marins, qui prospectent à la surface de l'océan, tels des pêcheurs hauturiers leur survie et celle de leurs petits dépend de leur réussite dans la recherche de la nourriture. Le deuxième groupe c'est les fous, euh, donc là on a travaillé sur deux espèces de fous, le fou à pied rouge et le fou brun qui elles sont des espèces donc également euh, de haute mer mais qui elles vont plonger pour capturer leur proie. Le deuxième système qu'on utilise c'est des GPS miniaturisés, qu'on pose euh, cette fois-ci sur les fous qui sont donc euh, plus précis, avec une fréquence d'échantillonnage plus rapide, mais il faut récupérer l'appareil. Et donc là, on le pose sur les fous, et euh, on laisse l'oiseau partir en mer pendant euh, plusieurs heures pour les fous bruns, plusieurs jours pour les fous à pieds rouges. Donc on va essayer de capturer. C'est une femelle, bonne grosse femelle, avec une voix rauque, alors que l'autre il avait une voix aiguë. Et voilà. Voilà ma belle, allez, on va t'équiper et puis on va te relâcher sur ton nid, en route. Donc là on a une femelle, euh, Donc c'est le FPR 21, c'est ça. Alors euh, je vais lui mesurer le bec. Alors longueur du bec, longueur 84, donc c'est un bec qui est assez long. Donc là on voit bien sur le bec ce qui est intéressant, on voit les dents là. Donc là, tiens, là il y a une tique d'ailleurs, nos amis les tiques qui viennent nous visiter également. Euh, et donc là, on voit très bien les dents, en fait, une espèce de, de cannelure ici, en fait, qui permettent au euh, fou de capturer les, euh, les poissons volants sans saisir et ensuite, donc, de, de, de, de le retenir, euh, le poisson. Dès qu'il est capturé, il peut plus se détacher du bec. Et après, il l'avale. Alors, désolé pour les explications, ma hein, vieille. Alors, on va sortir de là. Et voilà. Donc là, on mesure longueur de l'aile jusqu'à la plus longue plume de l'aile, qu'on appelle une rémise, donc ça nous fait du 415. D'ici quelques jours, lorsque le GPS sera récupéré, le poids de l'oiseau sera de nouveau mesuré. La différence entre le poids de départ et d'arrivée renseigne sur la quantité de proies capturées, ainsi que sur l'énergie stockée ou consommée. Un 50, ça nous fait du 990. Bon. Donc là, on va lui poser la bague donc sur le tars. Voilà. C'est un numéro euh, de série unique quoi, qui, va, qui permet aussi, de, ben, si l'oiseau est recapturé ailleurs, en fait, de savoir où il a été euh, capturé. Pour mieux comprendre le comportement des fous, Henri les équipe de temps en temps d'un second capteur. Donc le TDR, c'est un Time Depth Recorder qui va enregistrer la profondeur et la température toutes les secondes. Et dès qu'il rentre en contact avec euh, l'eau de mer, il va enregistrer tout le dixième de seconde, comme ça on a exactement le profil de plongée de l'oiseau lorsqu'il est sous l'eau. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant sur les, sur les fous, en fait, c'est ce qu'on appelle un peigne. On voit mieux ici, une des espèces de, de petites dents qui lui permettent en fait, de, se, de se brosser le, le, le plumage quand il, se, quand il se gratte ou bien quand il, il nettoie son plumage. Tel qu'il est euh, programmé maintenant, il, okay. il a une autonomie voilà. d'une semaine. Elle se pâme, donc je passe le scotch voilà. en dessous. Et voilà, très bien. Parfait. Voilà. Alors, et on lui mettra comme tâche de peinture On va continuer le avec le rouge, oui. D'accord. Donc bien noté. Et voilà, c'est bon, je l'ai. Voilà, donc on va lui mettre une petite tâche de peinture qui va permettre de le les yeux. de l'identifier à distance. Donc c'est de la peinture, en fait, c'est même pas la peinture, hein. c'est un colorant qui est utilisé pour les cheveux, donc qui est complètement... Pose pas de problème pour l'oiseau et qui part à l'eau, voilà. Donc, SPR 22, tu peux me mettre le, les gants sous le bras Merci. Et on retourne à la maison, allez, en route. Allez, je te remets dans ton nid, vas-y. Allez, accroche-toi, accroche-toi aux branches, voilà. Calme, regarde ton Nil, regarde ton nid. Ouais, comme t'es bien là, voilà, c'est bien, super, elle est retournée direct sur le Nil, et lorsque l'oiseau revient, on recapture l'oiseau, on récupère le GPS, et on va vider les mémoires de l'appareil, euh, sur un ordinateur portable et récupérer les informations. Donc deux systèmes complètement différents. Sous le stress de la capture, souvent les oiseaux marins régurgitent leurs proies, qui sont alors collectées et seront remises à Philippe pour analyse ultérieure. Parfois, des surprises de taille attendent les scientifiques. Ouais. Tu vas être étonné par la taille. Tu vas mettre ça là-dedans. Wow Ah oui. ah oui. Là, ça rigole pas. Énorme. Ah, est une bon. aiguillette crocodile. Trop ça, c'est une aiguillette crocodile trop Oui. D'accord. crocodilus. Donc, c'est des, po des poissons de surface, là. Oui, oui, c'est des poissons qui, euh, qui nagent. Oui, juste à la surface. Juste sur la surface. Et voilà l'animal avec son bec. Reposituer le bec, mais là il a été partiellement digéré par l'estomac du fou. Et on peut voir d'ailleurs que le fou l'a avalé par la tête alors qu'il a dû poursuivre par la queue. Donc il a pu retourner à l'intérieur de son bec. Je prélève un petit bout de nageoire que je mets dans un tube. Je vais rajouter de la colle. L'analyse génétique des proies permettra de préciser leur régime alimentaire et de connaître en partie de quelles ressources leur survie dépend. C'est oh, joli Il n'y a qu'un seul trajet par contre, et on l'a laissé combien de temps lui euh, Deux jours, il a été posé le 29, tard. Ouais, c'est intéressant parce qu'il est, il est parti dans le sens du vent, il est revenu 30, euh, contre le vent. C'est vrai, il aurait dû faire deux trajets au moins. Hein et surtout, il a perdu du poids celui-là. Ben je comprends bien, puisqu'il a il est, mis mille mille temps va, il est pas. 250, il a puisqu'il faisait pas partie, 1260, euh... il a perdu 100 grammes. Alors, on va espérer qu'il va faire mieux, lui. Oui, ah, oui. Ouais, c'est vrai. Ah, oui. les... wow. wow. Là, ah. Le GTS s'est arrêté là. là il s'est arrêté, mais bon, c'est pas grave, on a... on a le plus gros du, du trajet quand même. C'est wow, impressionnant. Hein. Alors là, la distance, on va reprendre. C'est énorme distance. 120 km. Ouais. Ok. Bon. Ah, c'est joli ça. On un... Suivant. Donc là, il part sud-ouest. <inaudible> Ah, il n'a pas l'air de tout. Vous avez qu'il tire des petits bords comme ça quand oui, même Et là il et y a et op, op, rien trouvé, il, il, il remonte et là par contre... Il tourne sa chance par là. -haut. Là il trouve des choses parce que là il tourne en rond pendant un certain temps. Hop, là il revient. Ici à nouveau on voit qu'il tourne pas mal. Et il et revient. Tel quel celui qui avait un beau trajet aussi en voit. Ouais, parce y que je a... Genor c'est pas dans le même secteur. Celui quel... qui avait le beau trajet 120 km ouest, c'était le FKPR14 oui, ils exactement au même endroit. Ils mangent au même endroit. Les données des récepteurs GPS s'accumulent, précisant les routes, la destination des oiseaux marins. Au final, avec un séjour d'une dizaine de jours sur les îles Chesterfield, ce sont 15 fous bruns et 28 fous à pied rouge qui auront ainsi été équipés. Les oiseaux marins vont se nourrir dans des espaces bien définis de la mer de corail, là où se concentrent leurs sources de nourriture. Mais comment expliquer ces concentrations Christophe Menkes, océanographe physicien, repart pour une nouvelle radiale au large des îles. C'est toujours le même problème quand on, les satellites nous donnent une couverture spatiale très dense, très très utile, qui permet de voir des choses à, à petite échelle, mais ça n'est que la surface. C'est bien le problème et c'est pour ça que donc, les océanographes continue de faire des mesures en bateau, des mouillages pour accéder à la structure verticale. Et donc l'intérêt de la mission était d'avoir des cartes euh, satellites pour euh, avoir l'environnement grande échelle du niveau de la mer, des fronts en température en particulier, mais aussi d'aller échantillonner sur place pour connaître sous ces fronts de température ou sous ces dénivelés de hauteur de la mer quelle était la structure verticale de la densité des courants et de la biomasse de micronectons sur lesquels les oiseaux marins se nourrissent. Source de nourriture pour les oiseaux comme pour les thons, le micronecton est composé de petits poissons, de crevettes ou de céphalopodes dont la taille se situe entre 2 et 20 cm. Un programme de recherche, dirigé par le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et par l'IRD, a initié les campagnes à la mer Nectalis, pour mieux connaître la chaîne alimentaire de l'écosystème pélagique, dont le micronecton fait partie. Donc ici on était dans le, dans le bassin des Chesterfields, avec une euh, profondeur d'environ 30-40 mètres, et là on passe la passe euh, avec une profondeur très réduite, hein, on y avait 10, 10 mètres, et là on quitte les Chesterfields, et on voit le tombant, qui est extrêmement euh, brutal, hein, jusqu'à euh, 250 mètres environ. Donc là, on est en train ici, on est en train d'acquérir les données ici, avec un fond de 250 mètres, alors qu'on quitte les Chesterfields. Ce qu'on voit, c'est ces trois panaches ici, qui sont des détections d'organismes euh, micronectoniques probablement, et euh, qui, euh, qui se situent au-dessus d'une un, concentration particulière, là, qui est assujetti au fond, on le voit, à quelques, euh, si je calcule, 20 mètres au-dessus du fond. Toute la difficulté est d'interpréter ce signal en termes d'espèces euh, biologiques puisqu'on en voit la trace mais on ne sait pas quelles sont les espèces effectivement présentes dans la colonne d'eau. C'est pour ça qu'en même temps qu'on fait des mesures acoustiques embarquées, il est nécessaire d'effectuer des coups de chalut pélagique pour euh, échantillonner le micronecton in situ et pouvoir donc dire à quelles espèces appartiennent les détections qu'on voit par acoustique. Donc c'est ce qu'on a fait typiquement durant les campagnes à la mer Nectalis il y a six mois et il y a un an. Et c'est ce qu'on aurait dû refaire durant cette campagne également puisqu'il était question d'identifier les espèces associées au signal acoustique. Le problème qu'on a eu et qui était assez fréquent sur les bateaux, en particulier sur la liste dans le Pacifique Sud, c'est que les conditions météorologiques ne nous ont pas permis de, de faire des coups de chalut à micronecton puisqu'on a eu très souvent des vents supérieurs à 25-30 nœuds. Donc tu as la carte de température de surface du 30 mai. Ce que j'ai voulu faire ici, c'est que je me suis débarrassé des trajets et j'ai juste mis ce qui serait les zones où ils se nourrissent. Plus les trajets, que les points où ils se nourrissent. C'est la même chose, on voit simplement que c'est clairement dans les eaux froides que se situent ces, ces zones d'alimentation c'est hyper intéressant parce qu'on a l'impression qu'ils sont uniquement dans une espèce de langue froide qui remonte, c'est ça Oui, voilà. Et qui correspond à, quoi, correspond à quoi cette langue froide À mon avis, c'est l'oscillation du front subtropical qui est en train de remonter. Parce qu'on va vers l'hiver, donc le front subtropical remonte vers le nord et il oscille, il a des oscillations qui sont certainement des instabilités. Donc euh, voilà, on a type, ces, ces, ces intrusions d'eau de, froide vers le nord sont assez typiques. Là, c'est la cerise sur le gâteau, là. tu découvres ça c'est inquiétant. qu'il nous fait le coco. Tregada, tregada, tregada. Aïe, Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Waouh. Deux trajets longs. Alors là, là, il fait au moins 250 Et km. Et pour là. le coup, il doit aller euh, sur, sur l'autre, le deuxième ouais. au fond. Ouais. C'est fou. Fou. Fou. Fou, fou, fou. De le de le dire. Fou. Ces îles sont des oasis pour ces oiseaux marins qui y trouvent les conditions adéquates pour se reproduire en nombre. La vie y semble abondante, mais elle y est aussi fragile. L'énergie mise en œuvre par ces oiseaux marins pour trouver de quoi nourrir leurs petits a de quoi surprendre. Ainsi, la trajectoire de ce fou à pied rouge qui a parcouru près de 1000 km en 65 heures s'éloignant de 300 km de son nid. La raréfaction des poissons le développement des activités humaines et les changements climatiques impactent ces oiseaux qui ont besoin de territoires peu fréquentés pour se reproduire. Bon, il y a eu une époque où les îles ont été assez malmenées. Puis, Depuis la fin de l'époque baleinière et depuis la fin de l'exploitation du guano, les îles ont été, on peut dire, négligées. Mais elles étaient protégées par leur éloignement. Il y a une prise de conscience assez récente sur la nécessité de préserver cette biodiversité extraordinaire, ces sites extraordinaires que sont les îlots des, de l'atoll de Chesterfield. Lorsqu'on capture ces animaux, on s'aperçoit en fait qu'ils se nourrissent essentiellement de poissons volants. Or, les poissons volants, si vous regardez la mer, vous ne voyez pas de poissons volants. Les poissons volants, vous les voyez uniquement lorsqu'ils sont dérangés par un bateau, mais également euh, lorsqu'ils sont dérangés, en fait, euh, lorsqu'ils sont chassés par des bandes de thon. Et c'est à ce moment-là en fait, essentiellement où les, euh, les fous et les frégates capturent leurs proies, donc les poissons volants, en vol au moment où ils sont pourchassés par les thons. Dans la mesure où on connaît, grâce à ces, euh, ces oiseaux équipés, euh, des zones de concentration, donc pas seulement des oiseaux, mais également des prédateurs comme les thons euh, ou les mammifères marins, on va connaître des zones d'importance dans le secteur de Chesterfield pour la biodiversité, et ça va nous permettre en fait, de mettre en place, en travaillant avec l'Agence des aires marines protégées, de mettre en place des zones de conservation dans le secteur de la mer de Corail. À partir du moment où nous avons euh, ce privilège d'étudier euh, les, les populations d'Oiseaux-Marins et de tortues, euh, nous avons aussi le devoir de faire savoir que c'est un site euh, qu'il convient de, de préserver. Et il est aussi euh, de la responsabilité euh, du gouvernement de Nouvelle-Calédonie de faire euh, en sorte de préserver ces, cet endroit pour les générations futures. C'est un endroit extraordinaire. Les résultats de cette mission contribuent, par la connaissance qu'ils apportent, à mieux respecter en conscience ces oiseaux marins. Ils ont développé des talents exceptionnels pour exploiter un habitat océanique dont les ressources semblent difficiles à localiser. Cette animation illustre le trajet de deux frégates du Pacifique. En moins de 20 jours, ces deux mâles, en fin de période d'élevage du Poussin, vont parcourir plus de 4000 km, un trajet formant deux boucles parallèles passant par le sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Salomon, avant de revenir se poser sur une des îles Chesterfield pour retrouver leurs partenaires et leurs Poussins. au cœur de la mer de Corail. Les îles Chesterfield, l'archipel aux oiseaux marins, un patrimoine naturel de l'humanité, leur exploration ne fait que commencer avec l'aide des oiseaux.